Salut et bienvenue, petit tuto consacré au logiciel OBS Studio. On va voir comment avoir ici la possibilité d'avoir la souris, donc d'avoir les boutons lorsque je clique dessus qui s'affichent. Donc bouton gauche, bouton droit et puis molette de la souris. Et puis également les touches, lorsque j'appuie sur une touche, voilà ça s'affiche sur ce petit clavier virtuel. On est sur le site obsprojet.com, on va cliquer là-dessus. On va cliquer donc sur install. On enregistre ce fichier sur le bureau. On va également se rendre sur ce site web et on va télécharger ici « Input Overlay 5.00 et On enregistre également ceci sur le bureau. Une fois que c'est fait, je peux masquer mon navigateur. Là, ici, on va double-cliquer sur ce fichier de façon à pouvoir l'installer. Voilà, on clique sur « Install ». Après, on va cliquer ici sur la petite glissière et puis on va descendre jusqu'au plugin. Input Overlay, on n'a qu'à cocher de façon à pouvoir l'installer. Une fois que c'est fait, on clique sur Ouvrir. Démarrer quand même. On clique ici sur le petit plus, de façon à rajouter donc Input Overlay, une nouvelle source qu'on va appeler Souris. OK. Parcourir. Donc on va sur le bureau. On a dézippé le fichier ici. Input Overlay presets. On l'a dézippé, Donc il est ici. Je double-clique. Je double-clique encore. Et je vais choisir ici Mouse et je vais choisir mouse.png, je fais choisir tout simplement. Donc je reclique sur parcourir, je retourne sur le bureau, Input Overlay, ici, mouse et je vais choisir mouse.dot. À ce moment-là, vous voyez, on peut tester bouton gauche, bouton droit et bouton du milieu. Donc on clique sur OK, après on peut venir cliquer et glisser de façon à positionner correctement notre petite souris, voilà, on peut mettre ça là. Et puis pour le clavier, on va donc cliquer sur le plus, Input Overlay, donc on va choisir clavier, Okay. parcourir, bureau, Input Overlay, je clique encore et puis là on peut choisir Quazerty. Alors moi j'ai fait euh, un petit dossier Azerty euh, que je mettrai à télécharger en bas de la vidéo. Donc je double-clique, en fait j'ai juste modifié le fichier PNG de façon à avoir les touches d'un clavier AZERTI. Donc je, cho je choisis celui-là. Et puis je fais parcourir, donc comme tout à l'heure, bureau, Azerti, et je fais choisir. Voilà, après on peut vérifier. Donc F1, F1, 1 2 et A Z RTI. Donc c'est bon, je fais OK. On peut venir donc réduire en cliquant ici sur le petit carré rouge, de façon à réduire la taille du clavier. Voilà, comme ceci faut pas qu'il soit trop petit quand même de façon à ce qu'on puisse voir les touches. Et puis on peut comme ça venir positionner correctement ces informations. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile, notamment à ceux qui font des screencasts. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.